J'ai grandi dans les années 90 et j'ai l'impression d'avoir une image très marquée de l'amour. Le couple, c'était un papa et une maman. La maman, c'était une femme douce, souriante, qui préparait le repas, qui s'occupait des enfants et du ménage, et le papa, c'était l'homme fermé, chef de famille qui ramenait des bouquets de fleurs et des cadeaux à sa femme. C'est simple, tout avait l'air parfait. Et puis un jour, j'ai ouvert une porte mais à partir de là, cette image parfaite du couple hétérosexuel a commencé à s'arracher. Cette image est omniprésente sur les réseaux sociaux et j'y suis confrontée tous les jours. C'est comme si vous allez au fast-food alors que vous savez pertinemment que le burger ne ressemblera jamais à la photo initiale. Comme si on avait arraché l'affiche de ce beau film et que je voyais enfin ce qui se passait derrière. Vous savez, c'est chose qu'on ne dit pas sur le couple hétérosexuel. Bonjour, enchantée, c'est Léa Dans ce nouvel épisode, on va parler de comment l'image du couple rend vulnérable les femmes et encore plus précisément, on va parler des failles du féminisme. La <rire> droite droit de tirer des balles contre son propre corps. Juste, je pèle du nez parce que je sors d'un énorme rhume et du coup bah, je suis encore malade un petit peu, du coup voilà. L'autre jour, dans mon cours sur le genre et la sexualité, Juliette Reguet est venue présenter sa thèse. Jouir de l'exotisme, sociologie des séducteurs professionnels de touristes au Pérou. Bien que cette présentation ait suscité énormément de débats et de questionnements pendant le cours, elle m'a surtout fait écho et m'a énormément questionné par rapport à mon rapport aux hommes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette thèse, mais si elle est disponible, je vous la mettrai dans la barre de description, mais c'était genre hyper passionnant. Elle nous a parlé des bricheros. Ces bricheros sont des hommes péruviens qui vivent en séduisant les touristes. Ce sont des séducteurs professionnels, entretenir des relations avec des femmes occidentales et en tirer un bénéfice matériel, culturel, symbolique et ou sexuel. Pour séduire ces touristes, les Bridgeros font preuve d'ingéniosité puisqu'en fait, ils mettent en place des hasards amoureux. Ils naturalisent le travail de l'intime et répètent donc la figure du militant rebelle pour mieux charmer, culpabiliser et ainsi déclencher la générosité de leur partenaire. Je mettrai des grandes guillemets autour de ma tête quand ça ne sera pas mots mais ceux de Juliette. Donc globalement ils charment. Des personnes qui sont en quête de spiritualité, de développement personnel, tant qu'elles partent voyager et notamment au Pérou, eux, leur vendent ce rêve là. Ils vont par exemple se tatouer, reprendre les codes des néo-indiens. Le Bricheroz doit non seulement incarner mais aussi sexualiser l'altérité exotique, mystique et ancestrale que s'attendent à voir en fait les touristes. Et la première question que je me suis posée, et c'est peut-être la vôtre, c'est comment ils échangent de l'argent C'est quoi les transactions Surtout que tout ça c'est implicite que en fait à aucun moment la femme est au courant de ce qui se passe. Donc le premier thème que je souhaite développer c'est le thème de la prostitution. La sexualité de la femme est perçue comme passive à l'inverse de celle des hommes qui est connue comme active un homme qui couche dès le premier soir c'est cool parce qu'il a une sexualité active mais une femme qui couche le premier soir c'est le stigmate de la putain parce qu'en en fait il faut qu'elle attende, il faut qu'elle soit passive il faut qu'elle soit douce etc sauf que ce qui se passe au final c'est que pour avoir des faveurs intimes pour pouvoir avoir accès à la sexualité d'une femme et eh bien les hommes vont offrir des fleurs des restos des cadeaux et ce qui induit encore une double peine c'est qu'en plus de ça les femmes sont vues comme vénales oui non mais sortir avec une femme ça coûte cher etc oui, j'ai abusé de la carte de crédit, mais ça m'a fait du bien. Mais attends, c'est 800 dollars Carlos... Si tu te mets déjà dans cet état pour cette carte, je me demande ce que ce sera quand le relevé de la master va arriver. Si tu l'entretiens financièrement et qu'elle couche avec toi, eh bien, c'est de la prostitution. La prostitution est l'activité consistant à fournir un service sexuel contre une rémunération. Et la rémunération peut prendre plein de formes. Et évidemment, on va dire oui, mais non, il y a une part de liberté parce que la femme, elle va dire non, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie de coucher avec toi, donc elle est pas obligée de coucher avec l'homme. Mais quand on dit ça, c'est quand même renier l'éducation culpabilisatrice qu'on reçoit à ne jamais dire non dans l'éducation avec cette socialisation primaire les femmes sont éduquées à dire oui à consentir à se soumettre et à fermer leur bouche what does a submissive woman do for her man everything you know like packing his bag Unpacking his bag Qu'il faut être une mère Et pouvoir tenir Travailler, entretenir le foyer Tu seras jolie ma fille Donc quand une femme dit non Après avoir reçu des cadeaux Elle est vue comme une michto Comme une mauvaise personne Et elle est cataloguée Et encore une fois Il y a plein de choses qui lui tombent sur le dos Parce qu'en en fait elle a dit non Et qu'elle a eu des cadeaux en retour Et puis indirectement C'est quand même assez implicite et malin Mais non most femme Quand tu leur offres des cadeaux Va se dire Oui mais en fait Comme j'ai dit oui à ces cadeaux T'imagines le pauvre et tout Maintenant je lui dois quelque chose en fait Finalement ça un genre d'achat en fait tu achètes la personne alors oui elle a une part de responsabilité à te dire non mais de notre part est-ce qu'elle a vraiment le choix de le dire non je ne suis pas sûre personnellement je sais que c'est la raison pour laquelle je n'accepte jamais qu'on me paye à manger le resto ou autre chose en tout cas quand la personne je ne la connais pas parce que en fait ce don le fait que quelqu'un me paye quelque chose personnellement ça me fait culpabiliser je me sens redevable de quelque chose et euh, si j'ai pas envie de revoir cette personne je vais me forcer à la revoir pour payer un truc à mon tour ou je vais culpabiliser en me disant ouais franchement j'étais une connasse etc etc alors en fait non euh, et dans le cadre où finalement cette personne était cool et je décide de la revoir, et bien encore une fois je préfère ne rien lui devoir, en tout cas dans les débuts de relation, et encore pendant un petit moment je préfère que chacun garde les poules de son côté, et on verra plus tard. Ce courant de questionnement sur le couple hétérosexuel en tant que continuum avec les travailleuses du sexe remonte environ aux années 80 avec des thèses de chercheuses dont Gay Peterson qui dit que les femmes doivent fournir des services ménagers, sexuels et reproductifs aux hommes en contrepartie de compensations matérielles plus ou moins importantes. Cette vision du couple est quand même très ancestrale et elle n'est pas forcément toujours d'actualité mais euh, personnellement je connais des couples où l'homme fait de nombreux cadeaux à sa femme et sa femme en retour eh bien, elle lui fait des pâtisseries, elle est très contente et il est très content. Ou encore en retrouve Paola Tabet qui évoque donc un continuum de l'échange économico-sexuel qui va donc du flirt au mariage évidemment en passant par la prostitution notamment elle en parle dans la grande arnaque et il y a la charologie qui a fait une très grande vidéo beaucoup plus complète que celle-ci sur ce sujet et c'est aussi intéressant de questionner cet effet miroir j'appelle effet miroir les personnes qui euh, sont face à moi et qui pointent du doigt le même problème donc on est d'accord sur le problème mais la solution et la cause n'est pas la même du coup en questionnant euh, et en regardant cet effet miroir il y a une critique qui est faite de la part des anti-féministes, du coup des conservatrices et même de la part des lesbiennes radicales, c'est de pointer le fait que l'on veut une totale liberté en tant que femme, donc euh, liberté financière matérielle, de pouvoir travailler etc etc, mais en fait toute cette liberté là, déjà de 1 ça nous enlève pas toutes les autres injonctions qu'on a, ça veut dire qu'on a déjà l'injonction à devoir être la petite femme parfaite à entretenir son foyer, à faire à manger etc tout ça on l'a, donc en fait on a tout comme avant sauf qu'on rajoute en plus le devoir de l'homme entre guillemets, euh, qui est donc de ramener l'argent, et du coup quand on se retrouve dans des relations hétéronormative, on se retrouve finalement à toujours fournir des services ménagers, sexuels et reproductifs aux hommes, mais maintenant gratuitement, sans aucune compensation, et du coup finalement les hommes qui savent en profiter, eh bien c'est jackpot, parce que oui, bien que cet échange économico-sexuel saute depuis qu'on est acquis des droits, donc le droit d'être libre et de se mouvoir un peu plus, eh bien ça n'enlève absolument pas notre socialisation primaire en tant que femme, notamment via un prisme de classe qu'on va euh, un peu plus élaborer dans la troisième partie de cette vidéo. Cette socialisation primaire va impacter toute notre vie et donc rationaliser des comportements de sauveuse, de redevabilité et de culpabilité omniprésente. Donc, tu m'appelles pas. Ok, je pas. Tu me déranges pas. Ok. Donc, tu fais ton shopping et moi je fais ma soirée, c'est bon Oui, ah oui. Ouais. Le terme de micheton, michetonner, c'est un très vieux terme qui veut dire se faire entretenir, se prostituer. Mais ça vient aussi de micheton qui lui est le client de du la travailleur the, du sexe. Utilisé pour la première fois en 1898. Donc une michetonneuse aujourd'hui veut dire une fille qui se met avec quelqu'un pour son argent. C'est vu comme une fille superficielle et c'est un terme péjoratif extrêmement genré. Donc récapitulons un petit peu. Les hommes achètent la sexualité des femmes avec des cadeaux. Puis leur reproche cette compensation financière quand elle les délaisse pour aller avec des hommes qui offrent de plus gros cadeaux. Alors oui on râle du féminisme moderne mais du coup le masculinisme moderne c'est de se comporter comme en 1950 mais ne plus vouloir dépenser un centime. Du coup avant d'aller chouiner sur les réseaux sociaux, revoyez peut-être à la baisse vos standards. Si tu veux une vraie femme, deviens un vrai homme. Va travailler, faire de la muscu, mettre ton petit costard et fais ce que tu as à faire pour être avec ces filles socialement beaucoup trop bien pour ta personne. Évidemment, quand je dis vrai, c'est un petit peu l'ironie pour dire euh, les hommes et les femmes cis qui cochent toutes les attentes sociales de genre et qui sont donc du coup euh, extrêmement euh, stéréotypées. Par exemple, moi, je suis une fausse femme et du coup, je dégoûte les vrais hommes. Et ça me va très bien parce que ils me cassent pas les couilles. Bref, Juliette Reguet s'interroge sur cette relation de michetons où ce ne sont plus les hommes les michetons mais ce sont les femmes puisque finalement c'est elle qui paye ces hommes mais où l'homme garde le pouvoir puisqu'il le fait dans le dos de la femme donc ça va aller de la simple bière par exemple ils vont se rencontrer dans un bar il va boire une bière et puis la deuxième la troisième la quatrième c'est elle qui va la payer à des femmes qui vont donner de l'argent tous les mois continuellement pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins Moi, genre j'écoutais ça et je me disais mais comment c'est possible c'est ce que euh, Juliette a cherché à savoir et donc elle a vécu avec avec les Boriceros, et il y a des milliards et des milliards de choses à dire sur cette thèse, de milliards de petites choses qu'elle nous a racontées, c'était vraiment incroyable. Mais elle explique globalement que ces hommes jouent et déjouent pour mieux rejouer les rapports sociaux de sexe, d'ethnicité, de classe qui traversent leur interaction. Et donc, c'est vraiment ces rapports de force intériorisés qui vont solliciter et chercher chez ces femmes. Très, très grosso modo, comme ils ont un rapport d'ethnicité et de classe inférieur à ces femmes, ils en jouent de façon sous-entendue pour que la femme culpabilise assez pour pouvoir rééquilibrer cette relation et donc pour ça payer des choses à cette personne. Pas tout évidemment, mais assez pour qu'ils puissent en faire un business quand même. Il y a eu évidemment tout un débat pendant le cours autour de l'ethnicité et le fait que ces hommes qui arnaquent des femmes riches, ben c'est OK parce qu'ils essayent de s'en sortir, etc. Moi, je n'ai absolument pas les compétences pour comprendre ou pour aborder ce débat, mais je sais que Juliette en parle dans sa thèse, mais aussi son rapport à elle étant une femme blanche privilégiée et qui est aussi tout à fait dans les cordes de ce que cherchent les bricheros pour, pour faire ce business. Donc en gros récapitule, les hommes achètent la sexualité des femmes, après ils se plaignent parce qu'elles elles vont vers des hommes qui offrent des plus grands cadeaux Mais on reproche aussi aux féministes de ne pas vouloir ou de ne pas accepter les compensations financières qu'on leur donne. Alors que finalement, refuser et mettre le point sur cet échange économique, le, le dire, l'affirmer, le montrer qu'il existe, eh bien en fait c'est laisser une chance énorme à plein d'hommes qui n'ont pas d'argent et qui sont en galère. Mais en plus de ça, si t'es assez malin, tu peux même réussir à manipuler ces femmes. Les policieros en ont fait tout un business. Du coup je précise juste que quand je dis féminisme moderne, je parle de féminisme libéral, puisque c'est le féminisme le plus a accessible et le plus répandu. Le féminisme ok, bien vu et sur lequel on peut surfer, c'est le féminisme libéral et que beaucoup s'approprient comme étant le seul et l'unique. Quand je parle de féminisme moderne, je parle du plus courant. Le féminisme libéral. Là on ouvre bien ces petites écoutilles. <rire> parce qu'on va faire une vraie étude de cas. Vraiment, quand je suis rentrée de ce cours, j'avais mes petits écouteurs, j'étais dans mon petit RER et je me disais comment moi j'ai fait pour me retrouver à entretenir des hommes blancs, 6-7 là tranquille. Avant de me lancer dans cette étude de cas qui est donc ma vie, je vais la contextualiser parce que si vous ne me connaissez pas, si vous me connaissez que vous ne savez pas, il y a quand même des choses à prendre en compte quand on raconte une histoire aussi importante que la suivante. Je suis issue euh, des classes moyennes, on va dire moyenne basse avec une éducation très très classe populaire ou comme j'ai pu l'entendre pendant mon enfance, je suis une gueuse. Bref, je l'ai déjà beaucoup expliqué, mais j'ai été éduquée et socialisée en tant que femme, donc à ce care, cette productivité féminine comme si on avait déjà non plus, prendre sur moi, à me sacrifier, à être docile, etc. etc. Mais j'ai une sorte de double éducation comme beaucoup, je pense, parce que bien qu'on soit des on m'a appris à prétendre qu'on ne l'était pas et qu'on se mélangeait surtout pas avec ces gens-là. Ma mère a vraiment mis l'accent sur le fait qu'il fallait que je sois la petite femme parfaite, etc., mais qu'en plus je travaille et que je puisse être libre et indépendante et que je me retrouve pas soumise à un homme. En fait, elle a essayé de faire en moi ce qu'elle n'a pas su faire elle. Évidemment, c'est un peu plus nuancé à travers les trajectoires personnelles, puisqu'aucune trajectoire est lisse, etc., rien n'est imperméable, on peut se faufiler, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui je peux vivre de façon totalement autonome, financièrement, matériellement, et qu'en plus de ça, je m'occupe archi bien de moi. Je fais très bien mon ménage, je fais très bien mon linge Je me fais des petits plats dignes d'un 4 étoiles Enfin franchement, c'est un bon bail, tu vois Sauf que, il y a une part de moi qui me dit Mais pardi, il te faut un homme pour être heureuse Pourquoi faire Je ne sais pas Je sais déjà tout faire bien si, je sais pourquoi Parce que, bien que ma mère m'a appris à être indépendante Elle m'a aussi appris qu'une femme seule C'était être une merde L'échec la honte, le bou, bou, les femmes seules, c'est oh là là, oh. ça fait ding ding dans ma tête et ma dissonance cognitive prend un tout petit peu trop de place dans mon cerveau. Et c'est marrant parce que Juliette a trouvé euh, quand, dans ses entretiens que les femmes faisaient aussi preuve d'une grande dissonance cognitive pour expliquer pourquoi elles se retrouvaient à entretenir ses hommes. Bon, aujourd'hui, euh, je vous en parle en faisant des vannes et tout parce que j'ai mis des mots dessus. Mais à l'époque, quand ça m'est arrivé, j'avais 0% conscience de tout ça, vraiment. Et c'est là où c'est dangereux. J'ai toujours eu beaucoup de mal à être en couple car je ne supportais pas du tout. Tout la virilité, et donc les hommes dominants, mais je ne supportais pas non plus dominer un homme. Parce que j'avais du coup l'impression que c'était pas un vrai homme, c'était un sous-homme, un faux homme, je sais pas... Je sais que j'ai cette perturbation, qui est ce côté euh, de l'éducation, et ce côté de la raison. Ma mère m'a éduqué dans un schéma, dans, dans une façon de voir la vie, etc., qui pour moi mais est inconcevable. Je me retrouvais soit avec des paternalistes que j'avais envie de buter, soit avec des hommes-enfants, j'avais envie d'écraser voilà et ça j'en ai même parlé dans une vidéo youtube c'était le début les petites portes qui commençaient à s'ouvrir parce que je, je me questionnais sur bon là il y a un problème où est le problème où est la douille ou où... enfin qu'est ce que je dois pas là éduqué j'ai tellement euh, on m'a tellement bercé avec des choses qu'aujourd'hui il y a des choses pour moi qui sont inconcevables alors que pourtant voilà c'est débile même je le sais mais quand je c'est plus fort que moi il y a des choses voilà il y a des blocages que vous avez que vous pouvez pas et euh, vous savez pas pourquoi debout j'arrive pas à trouver ce juste milieu et je me dis est ce que un jour je le trouverai est ce qu'il existe et du coup mon, mon, mon truc c'était me mettre avec des mecs virils mais en galère avec des enfants qui se prennent pour des darons j'arrivais à équilibrer la relation puisque c'est moi qui payais tout et donc le mec il y trouvait grave son compte au final alors que moi pas du tout enfin si si j'achetais en fait cette romance cette séduction cet amour que ces femmes achètent du coup au aux Yaros, c'est ce sentiment d'être aimé parce que je pensais que je ne saurais jamais aimé autrement je précise que c'était pas des mecs intéressés euh, c'est jamais eux qui ont mis ça en place évidemment ils me disaient pas ah non paye pas hein. mais euh, à côté de ça c'était pas quelque chose qui forçait ou autre c'était quelque chose qui se faisait naturellement sur des relations qui ont duré des années jusqu'au jour où évidemment je me suis fait douiller par plus malin ou plus con que moi je sais pas je dirais un peu des deux après pas mal de vie de vie et de, de désespoir je suis de plus en plus devenue féministe et libérale tout en étant toujours autant pick me c'est à dire que je voulais être une femme indépendante girl power girl boss mais à la fois j'étais dépendante des hommes c'est à dire ce discours un peu qu'on retrouve maintenant encore sur les réseaux sociaux de non mais je suis une femme indépendante je m'en fous des hommes euh, moi je m'en fous euh, les hommes c'est tous des connards je peux et à la fois, il y a un mec qui te dit bonjour dans la rue et s'en mode oh, Je crois que je suis amoureuse pour toujours me voulait indépendante, je sais ce que je voulais mais dans le fond j'étais totalement dépendante des hommes Et du coup si tu te retrouves dans cette situation, écoute bien la suite de la vidéo Je peux peut-être potentiellement t'aider à, à ne pas te faire revivre ce qui m'est arrivé Voilà, Parce que honnêtement, entre féministe, libérale et pick me Quand tu viens d'un milieu comme le mien, c'est-à-dire d'un milieu populaire où tu es éduqué de façon sexiste et très genrée bah, En fait la ligne elle est floue Et donc finalement je suis tombée sur un cas qui a vraiment abusé de moi Pour avoir des dons et du sexe sans jamais rien, non mais jamais rien me donner en échange Et donc j'avais à peu près 22-23 ans, c'est un mec que j'ai rencontré sur Tinder il faut savoir qu'à cette époque mon genre d'homme c'était juste un homme qui respire donc s'il pouvait respirer et en plus être dans mes cordes physiques c'était parfait donc moi j'aimais les blonds surfeurs euh, cheveux longs etc en fait c'était totalement mon genre de mec mais version très hipster et je m'excuse par avance parce que c'est peut-être quelqu'un toi peut-être ton copain ou autre que je vais décrire ce n'est pas dans une volonté de jugement que je veux le décrire mais parce qu'il faut comprendre les tenants et les aboutissants mais grosso modo c'est un mec qui va avoir des écarteurs des longs grands t-shirts amples des jeans troués qui fait du skate qui a les cheveux longs qui regarde donc des documents qui critique énormément la téléréalité, c'est un peu ce mix entre le mec crado mais en fait propre et en gros dans sa dans son appart il a des affiches, des œuvres enfin euh, des grands euh, draps euh, sur le plafond avec des trucs psychédédiques etc etc donc évidemment il se veut anticapitaliste et très écologique donc il a des discours très euh, marqués euh, par ses courants de pensée sauf que ben bah, moi quand je l'ai rencontré je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui et la politique et tout ce qui en découlait euh, je ne comprenais pas grand chose. Bien heureusement à lui que je n'avais pas ces infos dans le sac à dos, parce que j'aurais pu tiquer que pour un anticapitaliste et un écologique, euh, commander sur Uber Eats, avoir un iPhone, aller chez Starbucks, c'était pas hyper hyper en accord avec ses pensées. Mais bref, je relationnais avec cet homme, et euh, je le trouvais juste... Euh... Ah, trop... Sauf que c'était un plan cul que moi bah, je voulais faire évoluer en couple Alors qu'en vrai ça n'avait aucun sens puisqu'on s'entendait même pas Je ne passais même pas des moments agréables avec cette personne au lit il était nul à chier Mais j'étais désespérée et il l'a vu Puisque c'est pas comme tous mes ex en galère Lui il jouait ce mec en galère Mais il n'y a pas un seul plan où j'étais supérieure à lui Donc il avait 100% le monopole sur ma personne Que ce soit intellectuellement, son âge, ses finances enfin, Finances je sais pas mais en tout cas il s'en sortait très bien je pense euh, Enfin il n'avait pas besoin de moi pour acheter à manger ou autre Et donc ce couvert de petites blagounettes monsieur ne se gênait pas de me mépriser des blagues sur le fait que je sois sur les réseaux sociaux et donc influenceuse pour lui j'étais un, une candidate de télé réalité mais encore une fois moi je ne comprenais pas ces blagues je ne comprenais pas pourquoi il me faisait ça je ressentais juste comme si j'avais fait quelque chose de mal j'étais méchante et que je devais me faire pardonner parce que j'étais une mauvaise personne c'est tout ce que je comprenais du style haha non mais toi vu que tu es influenceuse tu peux payer à manger hein, parce que toi t'as de l'argent hein que hein, ça vole l'argent des abonnés ils ont joué à moi et du coup c'était toujours à moi de me déplacer à moi de payer la bouffe à moi de faire à manger et j'accepte parce que j'avais finalement cette impression de lui devoir quelque chose et limite avoir de la chance vu à quel point j'étais une sous merde d'être avec une personne aussi géniale que lui c'était à moi de prendre sur moi parce que le pauvre lui il avait beau me mépriser hein il était bien content quand je lui payais la bouffe que je me déplace et ainsi de suite il ne m'apportait strictement rien je m'en rendais pas compte c'est ça le pire je voulais trop faire la femme forte en mode non ça m'atteint pas alors qu'en fait j'étais juste une énorme pigeonne donc le mec c'était un hipster qui n'était pas à plaindre en vrai hein. enfin pour moi être un hipster c'est quand même un style de vie euh, libéral mettant une en enrobage de idées de gauche, mais vraiment, aujourd'hui, avec le recul, si je pouvais revenir en arrière, je lui dirais mais ce n'est pas parce que tu te donnes bonne conscience que tu n'es pas capitaliste, et puis donner cette illusion pour te taper des meufs moins déconstruites que toi, c'est quel genre de sous Après, est-ce que euh, c'était réellement un connard de faire ça Est-ce que c'était un génie Est-ce qu'il le sait Est-ce qu'il est dans le déni Est-ce qu'il était aussi matrixé et qui partait du bon intention, c'est juste éduqué en tant qu'homme Et réciproquement, est-ce que je suis vraiment une victime ou est-ce que je suis juste trop stupide Quoi qu'il en soit, je trouve qu'être une femme indépendante financièrement et mentalement, ça fait de nous des bêtes de bœuf. Mais attention, parce que ça fait aussi de nous de sacrés puissants. Parce qu'on se retrouve à donner gratuitement des choses à des hommes qui ne font pas grand-chose pour nous en retour. J'ai pas de vision précise, de réponse précise, mais j'ai plein de questionnements, plein d'interrogations sur tout ce que je viens de vous dire. Et du coup, bah, j'ai besoin d'en débattre avec vous, j'ai besoin de vos avis, de vos trajectoires, etc. et de ce que vous en pensez. Dans le sens où j'ai eu cet homme qui m'a fait ça donc ce, ce truc moyennement cool et ensuite je suis tombée sur un homme où là ça a été vraiment le pire du pire et je me rends compte avec le recul que quand j'étais plus ou moins féministe c'est à dire féministe libérale c'est là où j'ai eu le plus de relations amoureuses dramatiques parce que en fait j'avais ouvert une porte entre ouvert une porte mais je voyais des choses que je ne comprenais pas assez pour les appliquer je voyais les violences je les ressentais parce que avait des gens qui avaient mis des mots dessus pour moi mais j'étais incapable de réellement les analyser ou les comprendre et encore moins capable de les éviter et j'ai dû me faire violence pour comprendre pourquoi je vivais ça. J'ai dû aller dans cette pièce fouiller de en gobble, et comprendre pourquoi en fait. Pourquoi j'allais vers ce genre d'homme en fait Aujourd'hui je suis comme la peste. Mais bref. Et cette violence, pour la comprendre, j'ai eu accès à un privilège que beaucoup de personnes issues des mêmes classes que moi n'auront jamais, c'est-à-dire la chance de vivre des réseaux sociaux et du coup la chance d'avoir ce temps de me cultiver, de comprendre et d'avoir accès à des connaissances euh, qui n'étaient pas du tout accessibles à la base pour moi en tant euh, dans mon éducation, dans mon milieu, dans les gens que je côtoyais etc Et franchement je parie très fort que dans une vie parallèle Si je n'étais pas sur les réseaux sociaux Si je n'avais pas repris mes études Aujourd'hui je serais avec un homme violent Je serais absolument malheureuse dans une relation Que je verrais, que je saurais que ça va pas Que voilà, j'aurais finalement eu la même vie que ma mère Ouvrir les yeux, voir qu'il y a une cage autour de nous Mais être incapable d'en sortir Pour des milliers de raisons Et c'est aussi pour ça que je pense que bon Le féminisme libéral c'est chouette Car bon ça éduque à des bases, hein, à pas mal de choses Mais j'ai l'impression au vu de mon parcours Que c'est quand même un truc de bourgeoise Ou de personnes qui n'ont pas eu une éducation sexiste comme la mienne. Alors je sais pas si dans tous les milieux, cette éducation très genrée, très sexiste, bah, des hommes au foyer ou euh, des hommes très émotionnels. Enfin bref, ce que je n'ai jamais vu dans ma vie. Chez moi, un homme ne pleure pas, n'a jamais pleuré. Je n'ai jamais vu un homme pleurer dans mon entourage. Je n'ai jamais eu accès à d'autres images du couple que celle ci. Donc t'as beau me dire que je suis une famille, etc. Et tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux et tout ça, bah, en fait, il y a un mur de verre entre cette éducation, tout ce que je sais et tout ce que je veux faire. Puisque c'est bien plus compliqué que des rapports de domination. Il y a des rapports de classe, il y a des rapports de genre, il y a des rapports d'ethnicité, etc. Et c'est des choses où euh, bah, toi tu peux l'appliquer à ta propre vie parce que tu as certains privilèges. Mais d'autres, euh, bah, en fait ça va juste être d'une extrême violence pour eux. Je m'étouffe dans ma morve. Est-ce que finalement les féministes libérales, femmes indépendantes issues des classes... Euh, bah, se retrouvent aujourd'hui plus avec des mecs machos et sexistes qui n'ont pas un rond et qui les utilisent à outrance Point d'interrogation. Ou est-ce que ces hommes, de toute façon, issus de ces milieux-là ne veulent pas être avec des femmes si elles gagnent plus d'argent si elles gagnent plus d'argent qu'eux donc du coup bah, la question ne se pose pas et ça ne bouge pas et ça ne modifie pas ses relations et ses schémas Point d'interrogation. Est-ce que finalement de dire ouais je me maquille, je fais la boue je fais le ménage, j'organise les vacances pour moi mais qu'un homme en profite derrière de tout ça, est-ce que c'est vraiment être libre, c'est vraiment déconstruire ou est que finalement ça reproduit toujours le même schéma de ok mais tu te rajoutes juste plus de travail Point d'interrogation. Est-ce qu'on a perdu quelque chose Point d'interrogation. Aujourd'hui euh, je me considère privilégiée et je me considère aussi féministe matérialiste et que donc euh, j'ai pu à mon aise par chance et par privilège du coup prendre le temps de me questionner et pour moi bah, du coup le féminisme c'est quelque chose de génial évidemment <rire> je, je... parce que ça m'a permis d'être épanouie dans ma vie dans mes relations et de comprendre tellement de choses mais à la fois euh, bien que j'ai déconstruit tout ça bien que j'ai eu le temps de me questionner sur tout ça bien je suis en couple avec un homme 6 alors je l'ai rencontré dans une phase de ma vie qui est un peu plus ancienne mais je suis toujours en couple avec un homme 6 et je traîne encore cette éducation derrière moi et donc il y a pas mal de schémas que j'ai vu euh, dans mon enfance ou autre qui je vois sont quand même toujours présentes même si elles sont plus omniprésentes comme elles ont pu être avant, je ne veux pas revivre ce qu'a vécu ma mère. Donc ce ding ding dans ma tête, les paradoxes que je vois au quotidien, je les questionne, je questionne mon copain aussi. Je le mets face aussi à tout ça parce que je ne suis pas seule, on est deux. Et ça sera le cadre d'un podcast puisque je suis en train d'écrire un podcast sur comment être féministe radicale et en couple avec un homme cis. <rire> et si tu vois pas le problème entre être en couple avec un homme hétérosexuel quand tu es féministe radicale, c'est peut être que tu es féministe libérale. Du coup, j'espère que tu as bien ouvert tes petites écoutilles pendant cet épisode bref du coup j'ai prévu un grand podcast avec mon copain et sans mon copain pour parler de ces relations je suis pas du tout pour un, un, un retour du couple comme avant je suis pas du tout pour l'homme qui détient les droits enfin bref je suis pas du tout pour un retour en arrière personnellement euh, bien que ça soit très beau sur papier en réalité c'est pour moi très dangereux surtout bah, encore une fois quand t'es issu de mon milieu parce que y en a ils ont envie de retourner en 1950 moi j'ai juste à prendre un train à ouvrir la porte de chez mes parents et hop de nouveau en 1950 hein. et euh, les gens de mon entourage et les gens les proches de mes parents c'est euh, tout ça pas besoin de retourner en arrière hein. c'est toujours présent hein. ça existe toujours hein, ce genre de choses évidemment maintenant les femmes sont obligées de travailler puisque ah, tout est cher mais euh, bref et si tu ne le vois pas autour de toi que ça n'existe pas sache que tu es privilégié c'est cool hein, c'est pas de mauvaise choses. Je pense qu'on a encore énormément de chemin à faire. Euh, moi, je vote pour qu'on ait un droit, c'est-à-dire que j'ai déjà fait une vidéo sur euh, se maquillons-nous réellement pour soi, mais je suis désolée, on ne fait pas vraiment pour nous. Donc, du coup, moi, je suis pour qu'on nous donne euh, genre une CAF de beauté. Bon, je ne la prendrai pas, mais il euh, y a des femmes, elles méritent qu'on les paye pour être des, des, des femmes aussi belles et investies dans leur apparence. Enfin, je suis désolée, moi, bon, elles mériteraient euh, d'avoir euh, mon URSAF. Je lui donne mon URSAF. Franchement, je pense qu'il y a encore énormément de chemins et de batailles à faire euh, pour pouvoir relationner de façon réellement égalitaire entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères des catégories sociales et dans tous les, les pans des gens. Mais euh, j'ai beaucoup de questions, beaucoup euh, d'interrogations et pas tant de réponses que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à débattre et tout ça en commentaire. On reste courtois, gentil et poli. Évidemment, euh, si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir mon travail financièrement ou juste le partager sur vos réseaux sociaux, partager euh, mes réseaux sociaux sur vos réseaux sociaux et ainsi de suite parce que euh, sans vous, bah, voilà, ça ne se partage pas tout. Voilà, donc euh, merci beaucoup et bonne fête de fin d'année.